Poisson et ascendant Poisson, bonjour, voici votre horoscope pour ce mois de mai qui devrait être, pour vous en tout cas, excellent. Hein, euh, Jupiter arrive en, en taureau, le 16, hein, donc c'est un secteur euh, et un signe avec lequel vous entretenez des liens d'affection. Hein, euh, Il représente vos proches, votre entourage, mais bon, avec Jupiter, en général, ça, ça, ça s'agrandit. Donc par le biais des mariages, des naissances, le fait que peut-être vous êtes dans un nouvel environnement parce que vous avez déménagé, hein, c'est possible, et que vous vous faites de nouvelles relations. De toute façon, avec ce Jupiter, hein, en, en secteur 3, vous allez euh, nouer euh, de nouveaux liens ou renforcer les liens actuels avec vos proches, vos voisins. Mais il y a aussi une notion de flirt, alors peut-être que vous allez découvrir que quelqu'un que vous connaissez déjà euh, vous plaît, euh, vous ne l'aviez pas vu sous ce jour euh, jusqu'à présent, et euh, bon, euh, hein, euh, peut-être qu'une euh, hein, une relation peut se construire, d'autant plus que euh, Jupiter va être en bon aspect avec Saturne, donc euh, c'est la durée. Hein. Alors, peut-être aussi que ça peut être quelqu'un d'un peu plus âgé que vous et que, bon, euh, euh, quelqu'un qui a de l'expérience et, ben, bah, ma foi, ça ne peut pas vous faire de mal, hein, euh, quelqu'un qui, qui vous aide à vous structurer davantage. Côté activité, vous avez un excellent euh, Mars, hein, qui représente justement euh, vos forces, hein, tout ce que vous... Euh, euh, tout ce que vous développez pour euh, hein, effectuer votre travail ou pour, euh, pour faire euh, tout ce que vous avez à faire. Bref, Mars va être euh, en cancer, en bon aspect, hein, c'est votre secteur 5, donc créatif Hein, vous serez créatif, euh, d'autant plus que Mars va être en bon aspect avec Neptune. Donc, alors, je veux dire, les les, les idées euh, vous viendront facilement et surtout, vous les mettrez en, en acte hein, euh, assez rapidement parce que vous aurez une meilleure confiance en vous. Hein. Euh, chez, chez le poisson, vraiment, tout est une question de confiance. Euh, parfois, vous avez trop confiance en vous et vous vous trompez, hein, ça arrive. Mais là, pas du tout. Hein. Euh, la confiance, elle sera justifier euh, parce que bah, peut-être que vous aurez fait vos preuves hein, euh, et que bon euh, ce sera le moment d'agir, hein, de vous vraiment de ou de prendre une, une importante décision concernant... Euh, la 5, ce sont les enfants, donc ça peut concerner aussi vos enfants, le, la, la direction vous, que vous voulez le donner à leurs études, ou qu'eux, ils ont envie, mais je pense que vous serez en accord. Hein. Tout ça se fera euh, sans, sans vraiment de conflit, bien que Mars soit une planète de conflit, hein, c'est sûr. Alors, dans certains cas, je ne dis pas pour tout le monde, mais dans certains cas, euh, le fait que Mars soit en 5, euh, il est possible que... Il y a des petites fritures sur la ligne hein, avec, euh, avec vos enfants, parce que l'un voudra faire ci, l'autre voudra faire ça. Euh, bon. Ou alors, si vous décidez d'avoir un enfant, il ben, faudra peut-être attendre un peu. Du côté de vos amours, ben, euh, Vénus aussi est en cancer, donc elle est extrêmement euh, bien placée. Hein. Bon, elle est en cancer à partir du 8. Elle ne va pas du tout rejoindre Mars. Hein. Euh, donc, elle est en cancer euh, à partir de... Non, du 7. Du 7 au 16, elle est dans le premier décan du cancer et du 16 au 26, elle est dans le deuxième décan. Euh, bon, euh, Dans le premier décan du cancer, elle est en bon aspect avec Saturne. Donc, si vous faites une rencontre euh, hein, les célibataires, ce sera certainement quelque chose de sérieux. Ou alors, ce sera avec quelqu'un qui a un petit peu plus de maturité que vous. Mais bon, c'est ça peut être une très bonne rencontre qui peut être durable. Cependant, Vénus est rapide. Donc, euh, ça peut être aussi l'affaire d'un fantasme passager, de quelqu'un que vous allez euh, idéaliser, mettre sur un piédestal pendant quelques jours, et puis, euh, bon, euh, vous passerez à autre chose parce que vous vous apercevrez que... Euh, ben, cette personne n'est pas pour vous, ou alors que vous avez complètement, euh, vous êtes parti dans quelque chose de totalement imaginaire, parce que Vénus en cancer, hein, attention, il y a du fantasme dans l'air. Hein. Alors maintenant, si vous êtes en couple, ces fantasmes vont sûrement être très utiles à une bonne sexualité, et il faut avoir des fantasmes hein, pour que la sexualité fonctionne bien. Donc, euh, bon, cette Vénus sera évidemment très positive, euh, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, parce que dans l'ensemble, elle va doper un petit peu votre, la confiance que vous avez en vous, la confiance que vous pouvez aussi avoir en l'autre. Le 6, le 10, le 18 et le 23, voilà les meilleures journées de votre mois. Vous allez pouvoir très certainement euh, euh, faire du charme, séduire, euh, être euh, au bon endroit au bon moment.